Yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour le succès Rencontre avec le Destin, donc pour réaliser le succès on va lancer la mission Le Halo dès le début, je vous conseille d'être deux afin d'avoir un allié qui va vous permettre de respawn sur vous, et donc on va se diriger à l'endroit où il y a le terminal au début de la mission, et donc le but ça va être de faire un petit grenade jump pour passer sur les arches qu'il y a au dessus du vide, Ensuite faire un saut pour passer sur la seconde arche. Et enfin un dernier saut qui est un peu plus tricky mais qui n'est pas forcément nécessaire pour débloquer le succès. Ce qui est nécessaire c'est simplement de regarder le gif du mec en maillot de bain qui danse. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais pas plus que vous. Je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu, à l'eau